La Malinette est un kit pédagogique sous licence libre, facilitant l'apprentissage et la création de systèmes interactifs. Le kit comprend un logiciel, une carte Arduino et un ensemble de capteurs et d'actionnaires. Vous pouvez retrouver toutes les informations et fichiers nécessaires à la réalisation et à l'usage de la Malinette sur le site malinette.info. La Malinette propose une collection d'objets permettant de constituer rapidement une chaîne interactive se basant sur les principes d'entrée, traitement et sortie. Dans cet exemple, nous modulons la hauteur de la note jouée par un simple synthétiseur. En entrée avec l'objet mouse, on récupère la position de la souris qui varie entre 0 et 1. Avec l'objet map, un premier traitement modifie cette valeur pour correspondre aux notes souhaitées. On relie map à un synthétiseur. Et on ajoute une sortie audio avec l'objet Audio Out que vous trouverez dans Sortie. En bougeant la souris, on remarque que le son est plus aigu à droite et plus grave à gauche. On peut aussi dessiner la forme d'onde du synthétiseur. Nous allons maintenant brancher un capteur de distance sur la carte Arduino. Nous ajoutons l'objet Arduino. Nous déconnectons l'objet mouse et nous le connectons à la place. du à présent, le son du synthé avec le capteur de distance. Nous allons maintenant brancher un servomoteur à la sortie 3 de la carte Arduino. Dans sortie, nous rajoutons l'objet Arduino World on peut connecter directement le capteur à l'actionneur en prenant soin de sélectionner le mode cerveau. Le capteur de distance module ainsi le synthétiseur et le cerveau moteur en même temps.